Ce colza, il avait été semé au monogrène vers le 16 août avec des plantes de compagne. Les lentilles sont disparues. J'ai vu quelques trèfles. Là, il reste du fénu grec. Alors j'ai fait la pesée avec Yara et Magité. On est à 1 ,3 kg sur cette parcelle-là. En fait, ça avait été semé. En deux étapes une partie euh, monograine, euh, c'était de l'extorme monograine à 30 grains mètres carrés, et après j'avais semé euh, le couvert associé qui était fénu grec lentille trèfle d'Alexandrie avec 5 grains mètres carrés de mamboo. C'est pour ça que on voit qu'il n'y a pas les rangées du, du sillon de monogrène qui a semé tous les 45 monogrines on peut regarder un peu plus près sur le colza il n'y a eu qu'un insecticide contre les tendrenes c'est une chenille qui qui mange les feuilles du colza et sont très voraces et c'est le colza est sensible jusqu'au stade six feuilles et colza quand j'ai été obligé de traiter il était à 3 ou quatre feuilles si j'avais pas traité j'aurais été obligé de ressemer la culture déjà que cette année ça a été compliqué ah, vous voyez là c'est un petit trèfle. alors euh, au niveau des herbages j'ai rien fait Va Falloir que je fasse euh, un anti-graminé euh, quand même. S'il qu y a quelques repousses, euh, des repousses d'orge, il euh, doit y avoir quelques gras euh, par-ci par-là. Bon, là on n'est pas dans une zone où il y a du régras. Ce qu'il faudra que je fasse dans cette parcelle avant de, de faire l'apport d'azote. Le premier apport ce sera normalement vers fin février. Ah, vous voyez là il y, y a plus de graminées. Pour que je fasse un anti-graminé là courant au mois de janvier et février pour éviter que sa concurrence le colza. Il faudra que je fasse ouais sortie d'hiver euh, une seconde pesée qui me permettra avec la réglette euh, Colza de Terinovia je vous montrerai des des photos de mes résultats et en haut de la vidéo je vous, je vous mettrai des liens euh, des méthodes appliquées que il y a trois méthodes à appliquer il y a jean loup Châtard, lui, il a fait la même méthode que que je vais appliquer. Chaîne agricole, euh, lui, c'est la pesée manuelle. Je vous mettrai les liens là, dans la description aussi. Et il y avait Gilles VK, lui, qui avait fait avec un drone. Vous voyez, le colza est quand même en. En bon état même s'il a été semé de bonheur le 16 août il n'y a pas de, de symptômes d'élongation est ce que je suis assez satisfait c'est le fénu grec là il a eu une action euh, répulsive sur euh, les altises c'est y a des souvent des gros dégâts de l'arme d'altise après à la ya sûrement une chenille ça doit être une noctuelle. Et vu l'état du colza il n'y a pas de quoi s'affoler on va la laisser tranquille elle finira papillon comparé au temps de reine, qui ont été vraiment vorace cette année ce que les zones là les zones où il ya où il plus de colza c'est justement les larves de tendre Enfin, je suis très satisfait de de ce couvert associé qui m'a permis d'éviter de faire un ou deux insecticides contre les altises je recommencerai quand je referai des colzas et dans le coup ça m'a évité un désherbage d'habitude je fais un désherbage en quand le colza est juste né et là je vais en faire qu'un seul passage du coup sortie hiver on verra les résultats au mois de juin fin juin normalement de cette association mais je pense que déjà à la pesée là on a gagné euh, 30 unités d'azote euh, à apporter en moins